Surprenant, Chelsea fait un pari millionnaire sur un talent de 15 ans. En savoir plus ici. Chelsea signe Kandripaé, 15 ans, d'indépendante d'Elval. Le milieu de terrain rejoindra les Bleus en 2025. Chelsea négocie la signature de Kandripaé, un milieu de terrain de 15 ans d'indépendante d'Elval. Le joueur arrivera en Angleterre en 2025, lorsqu'il aura 18 ans. L'information est fournie par le journaliste Fabrizio Romano. Les Bleus débourseront environ 20 millions d'euros pour le milieu de terrain équatorien, plus des montants en buts, qui n'ont pas été divulgués. La durée du contrat n'a pas non plus été divulguée, mais Chelsea a adopté le modèle consistant à établir des liens longs avec de jeunes recrues. Kandri Pae a fait ses débuts professionnels pour Indépendante Delval cette saison et compte 4 matchs et un but pour le club équatorien.